Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais, tranquille, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi continuent d'enflammer tous les débats. Tu vas dans les bars, obligé, il y a quelqu'un qui est en train de crier « Non, c'est Messi le plus fort Non, c'est Cristiano Ronaldo le plus fort !» Tu vas sur les réseaux sociaux, tu vois clairement, il y a une team Cristiano Ronaldo, il y a une team Lionel Messi. Et on va pas se mentir, mesdames et messieurs, en ce moment-là, la team Cristiano Ronaldo, qu'est-ce qu'elle est en train de souffrir Oh non, non, tu sais pas. Il y a une pluie absolument incroyable qui est en train de s'abattre sur la team Ronaldo. Mais il n'y a pas que la pluie, il y a du vent, il y a des grelons, il y a aussi de la neige, hein, des tornades, des rats de marée. Tout ça parce que Ronaldo est en train d'effectuer la pire saison de toute sa carrière. Tellement il a fait une saison absolument accablante, la reine Elisabeth n'a pas pu tenir. Elle n'a pas pu tenir, elle s'en est allée. Oh là là, vous vous rendez compte Cristiano Ronaldo se fait frapper par les gardiens. D'habitude, c'est lui qui arrivait devant les gardiens, qui mettait une frappe monumentale, ou bien un coup de tête absolument violent, où il s'envolait pour aller chercher le ballon dans des hauteurs absolument inatteignables pour un être normal. Mais Ronaldo allait, et d'un coup de front, il frappait le ballon et mettait ça dans les cages. Maintenant, dès qu'il arrive devant les cages, les gardiens l'attendent et lui mettent des coups de poing. Oh là là là là. On se souvient aussi de la saison dernière de Lionel Messi. Donc on ne va pas se mentir. On voit que le déclin peut toucher tout le monde. Même les GOAT. Parce que là, vous dites que c'est Cristiano Ronaldo le GOAT. Il y en a qui disent que c'est Lionel Messi le GOAT. Ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire. Ça veut dire GOAT. Greatest of all time. Meilleur de tous les temps. Et là, on ne va pas se mentir. Même si Lionel Messi, l'an dernier, fait une saison médiocre en nous mettant moins de 8 buts avec le Paris Saint-Germain, il a quand même remporté des trophées. Et là, je crois bien que Lionel Messi a un petit cran d'avance en matière de trophées. Aïe, aïe, aïe Et on va pas se mentir, cette année, il est assez énervé, que ce soit avec l'Argentine ou le Paris Saint-Germain. C'est pas trop le cas de Cristiano Ronaldo. Il y a des gens qui commencent à lui manquer de respect. Des anciens joueurs de foot qui commencent à lui manquer de respect. Qui n'ont jamais marqué le tiers de but que lui, il a marqué. Il y a des gens qui sont là. Ouais, mais là, Cristiano Ronaldo, il est en déclin. Mais toi, ferme ta bouche. Tu penses qu'on a oublié quand tu avais tes crampons Hein Tu penses qu'on a oublié T'es populaire comme Cristiano Ronaldo, toi Tu sais ce que ça fait d'être Cristiano Ronaldo Tout le temps, tu dois être au top Hein tu pas le droit d'avoir un sourcil qui, qui, qui part en, en vrille. Tout doit être nickel. Il est suivi par toute la planète. Bien sûr qu'au bout d'un moment, euh, il faut qu'il lâche un peu la pression et qu'il se remette un petit peu en question. Oui, donc euh, c'est compliqué d'être Cristiano Ronaldo. C'est très dur aussi d'être Lionel Messi. Vous avez vu l'année dernière. Il a fait une saison un petit peu nulle, on va pas se mentir. T'as vu comment tout le monde l'a critiqué Ouais, retourne au FC Barcelone, ça y est, c'est chez toi. Dès que Lionel Messi quitte le Barcelone, son talent, il s'en va. Voilà, tu vois, il y a des gens, ils ont commencé à dire, ah ouais, mais Lionel Messi, il avait un sorcier au FC Barcelone. Tu vois ce que je veux dire Mais là, on voit que, ouais, il a trouvé un bon petit sorcier au Paris Saint-Germain. Et en Argentine, bah, ça bouge pas. À chaque fois qu'il met le maillot de l'Argentine, le mec est transcendé. Là, on va avoir une Coupe du Monde absolument euh, incroyable, je pense, de... Lionel Messi. Bon, Cristiano Ronaldo, dans tous les cas, quand c'est les compétitions, vous le connaissez. Après, même si en Coupe du Monde, il a toujours un petit peu été timide, mais on va voir. C'est l'une de ses dernières Coupe du Monde. Après, il a dit qu'il était là pour l'Euro. Voilà. Donc, Cristiano Ronaldo, on va encore en avoir, mais tu vois, j'ai carrément vu un journal portugais dire moins, euh, Il faut qu'il faut qu y ait moins, moins de Ronaldo, plus de Portugal. Tu te rends compte Hein alors que lui, il a construit des je ne sais pas quoi au Portugal. Comment vous parlez là Bon, en tout cas, euh, certes, il est en déclin. Mais ça reste quand même Cristiano Ronaldo. N'oubliez pas les saisons monumentales qu'il a réalisées à Manchester United. Je ne parle pas de cette saison-là, ni de celle de l'année dernière. Je parle de avant, quand il était jeune, avec ses boucles d'oreilles. Tu vois ce que je veux dire Maintenant, on sait ce qu'il a fait au Real Madrid. Hein. Voilà, on sait. Et pour ça, on doit mettre du respect et l'encourager. Il faut encourager un petit peu les joueurs de foot. Donc je sais qu'il n'y a que la Team Ronaldo qui le fait. La Team Messi est en train de rigoler <rire> alors qu'elle traverse juste une tempête. Euh, la Team Messi, vous vous souvenez de la tempête que vous avez traversée l'année dernière ah, Voilà. Bah, écoutez, euh, chacun son tour.